Et eh bien c'est toutes et tous les même les 16h, j'espère que vous, vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 4 Je me suis enfin pris la main, voilà je, je ne fais plus l'erreur de me tromper d'opus, ça fait plaisir Far Cry 4 nouvelle aventure, enfin nouvel, nouvel épisode on va à 1000 mètres Aujourd'hui puisque direction comme promis On va aller voir nos copains euh, Nos copains Yogi et Regi alors je dis nos copains mais c'est vrai Qu'on ne les connaît pas encore pour le moment On ne sait pas du tout c'est qui donc on va y aller On y va en se promenant tranquillement à la cool A savoir que j'avais 9 points de compétences Que j'ai utilisé Donc en off euh, je me suis euh, Je me suis euh, Voilà pris des, des points de compétences Spécifiques et notamment je peux me confectionner maintenant Une seringue de concentration Qui va me permettre de courir et nager plus vite voilà, sachez-le. Euh, pour ça, il me faut euh, différents types de fleurs. On a un otage à libérer, on va s'en occuper. Comme d'hab, à chaque début d'épisode, je refais le plein de munitions, etc. Je revends euh, plein, de, plein de choses. Euh, voilà, on a à nouveau plein de seringues, etc. Comme ça, on est plutôt tranquille. Alors. Entre les donations, d'or. Il y a les méchants animaux là. On va faire attention. Le loup tu dégages J'espère qu'il va survivre le copain Hop, On va monter tranquillement Et puis tout simplement on va se promener Alors les loups vous pouvez pas me rejoindre hein, C'est con Allez en tout cas les amis j'espère que vous allez bien J'espère que vous kiffez encore l'aventure Comme dit j'ai vu un petit peu les retours des premiers épisodes Bon bah voilà Fils d'up m'a fait peur lui Attends c'est quoi est-ce que c'est un animal que j'ai besoin Me semble-t-il que Me semble-t-il Panthère nébuleuse bien sûr Panthère nébuleuse Ah oui donc compétence voilà je vous montre J'ai euh, débloqué pas mal de choses Attendez confection j'en ai besoin pour Voilà sac de munitions Sac de munitions et aussi carquois Mais je m'en fous du carquois euh, Ouais donc là encore deux et je peux avoir plus de munitions Ce serait génial Il y en a encore <rire> euh, Là il y a un animal mort Oh non c'est un homme Le pauvre Attends j'ai entendu quelqu'un crier au secours et eh bien c'est un sacré début d'épisode Bon en tout cas voilà moi je kiffe oh, oh, oh. Je kiffe cette série les gars Et, euh, et c'est vraiment le, le plus important Ça me fait trop du bien euh, Vous voulez que je vous aide peut-être Attendez bougez pas Hop je vais vous réparer le machin moi Pas de problème C'est comme ça qu'on fait c'est facile Voilà T'es content Je vous ai réparé le, le véhicule hein, si jamais mais quoi Mais qu'est-ce qui vous arrive Mais, Mais qu'est-ce que tu racontes Tu parles chinois Je t'ai sauvé ta voiture Allez, hop Merci mon ref. Démerdez-vous Vous, vous m'avez saoulé Allez, ça part N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr On va aller voir Yogi et Rigi Qui sont ces gens-là Oui... Oh, je suis passé à côté d'un point d'interrogation C'est pas grave, on s'en fout on s'en fout, toujours aussi joli par ici Hop là, la attention, la attention à vous messieurs dames Danger public en route Attendez on va couper Non on va pas couper, c'est une <rire> mauvaise idée On va la suivre la le chemin tout simplement C'est génial cette radio Alors j'ai beaucoup de problèmes de, de copyright malheureusement sur cette aventure oui, de Et... Hop, de quoi de macroniste qui s'y qu'il raconte lui Euh... Ah, oh, j'ai encore un bug de FOV. Attendez, alors pour corriger le bug de FOV, il faut re-rentrer dans la voiture. Attendre un petit peu. Redescendre. Et attendre un peu. Et voilà, j'ai un putain de problème de FOV. Mais c'est pas vrai, j'ai déjà eu ce problème il y a pas longtemps. Alors, pas mal de problèmes sur Far Cry 4, hein, quand même. Hein. Voilà. S'il te plaît. Pourquoi il sort du mauvais côté Ah, ouais, non, mais là ça va être très très compliqué. Là. Ça, alors, ça va être très très compliqué. Euh, c'est où qu'il faut aller C'est dans vidéo. Et là, paramètres avancés, taille du champ de visuel, je suis au maximum, me casse pas les couilles Oh c'est pas vrai, c'est un, un supplice C'est un supplice Jamais prendre la voiture sur ce jeu Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est bon Voilà, parfait Eh ben j'ai eu chaud au kiki encore une fois Ouais, je disais pas mal de problèmes, euh, bah, notamment voilà des copyrights Donc euh, quand vous me dites qu'il y a des problèmes de micro, ne vous inquiétez pas, c'est pas mon micro qui a un problème hein. Euh, vous inquiétez pas, hein, je sais comment régler un, un micro. Ah non, c'est vraiment euh, parce qu'il y a de la musique pas libre de droit. Et regardez comme c'est beau. Et du coup, bah en coupant la musique via YouTube, bah, malheureusement, euh, ça dégueulasse la qualité du son. C'est comme ça, c'est malheureux, mais il n'y a pas le choix. Euh, hop, il y a des méchants loups partout, hein, c'est un truc de zinzin. Bon, on y arrive là chez Yogi et Reggie, c'est par ici. Oh, des sangliers! Le sanglier! Excusez-moi Oh panthère nébuleuse Mon ref Magnifique Si j'ai pas de bêtises c'est de la panthère nébuleuse ça hein. Plus qu'un et j'ai un sac de munitions de zinzin Quel est ce bruit là Non c'est du doleux Oh mince pas cool C'est pas le bon animal Y'a un ours J'entends en... un ours Attends, par contre là, mon ref. Foutez-moi la paix. Voilà. Ah ouais, il y a un ours, trop mignon. Bon, débrouillez-vous, c'est pas ma guerre. Foutez-moi la paix un peu, non Bon, on explore, on se balade. Une petite fleur mauve, hop. C'est pour Bibi. D'ailleurs, la seringue. Il me faut de la feuille bleue pour faire la seringue de concentration. Par la suite, on pourra faire une seringue de survie, donc c'est sympa, ça permet de mettre en surbrillance les animaux. Donc ça va être bien pratique. Euh, mettre en surbrillance les ennemis aussi, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Journal de Yuma, le couronnement de mine. Je l'ai appelé mon frère, aujourd'hui je l'appelle mon roi. Ouais, c'est ça, bande ouais. de salopard. pagan mine, c'est un petit salaud. Un petit salopard. Bon Comment je vais faire, moi, pour... Euh... Comment je vais faire, moi Il faut que je monte là-haut, là. oh Quelle aventure Quelle aventure Déjà qu'il y a des ours absolument partout prédateurs bien sûr Attends mais je suis en train d'aller au pied du truc Mais est-ce que je peux monter au moins là Parce que c'est complètement débile ce qui se passe Là je suis en train de me mettre une épine dans le pied Je peux pas monter là Oh non Oh bien vu ça Bien vu ça Alors attendez bougez pas Bougez pas Voilà Ah, J'ai pas réussi à faire l'enchaînement que je voulais Mais c'est pas grave Ça fait plaisir, ça va mon copain Ça c'est pas une panthère nébuleuse Ça c'est un tigre, hein. ouais, je vais le laisser tranquille Ah on peut monter par là, let's go c'est bon Superbe, allez on y va les amis Vous allez voir c'est absolument délirant hein. Yogi et Regi si je dis pas trop de conneries euh, C'est du top délire Du top délire N'a absolument rien à voir avec notre quête principale Et c'est ça ce qui est assez, assez dingue euh, si ça se trouve mes souvenirs sont absolument mauvais et je dis des bêtises Mais je ne crois pas On est vraiment Voilà vous savez que euh, La licence Far Cry tourne beaucoup Il y a beaucoup d'histoires de, de drogue Enfin euh, d'hallucinations, etc Donc euh, on a connu ça sur Far Cry 3 évidemment euh, Avec euh, le docteur euh, Qui nous donnait des pilules bizarres là euh, On a connu ça sur Far Cry 6 bien sûr Et bah ben, en fait sur Far Cry 4 c'était le summum en fait Vous allez voir Far Cry 4 c'était le summum Et un petit effort Un petit effort Ah il voulait plus monter hein. Malade lui <rire> Allez on arrive au sommet plaît Eh ben on se muscle les bras quand même On est arrivé les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, propriété des Gail Ah mais c'est chez.. c'est chez mes parents Incroyable Je ne savais même pas que c'était chez mes parents. C'est fou ça Allez on y va, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. S'il vous plaît. Ah, mais en euh, faire voler, juste un seul. Non, faut être généreux. Faut faire voler une tonne de bœufs. Quoi Comme un vrai gros monde Oui. Oh merde. Oh. Bienvenue, mon frère. T'es dans un havre de paix. Où les démons de la vie moderne ne peuvent pas t'atteindre. Ah, rien. Notre ami, oh non, Shiva, suis oh Shiva, il nous vient de très loin, en quête, en quête de réponse. Nous pouvons les lui donner pour une somme modique. Oui, tout a un prix dans la vie. Ouais. Je sens. Nous sentons. Nous sentons que tu veux savoir qui nous sommes. Bien, je suis Yogi et voici Reggie. Mais toi, étranger, toi! T'es le fils d'une légende! Je vois un monde dangereux et, et, et une mère au cœur entaché! Et Jigail! Oh Bienvenue au gourou Ashram! Qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de mes parents, là. Si vous dégagez. Oh? Hein Pourquoi il veut qu'on s'en aille? ne sais rien, de T'as qu'à le faire? Oh, je suis là. Oh, il est juste là. Tant mieux pour lui, il sait où il est. Ok, bienvenue, entre donc. Oui, je t'en prie, fais vraiment comme chez toi. Euh, on nettoiera. On sera parti dans cinq minutes. Mais d'abord, un petit calumet de la paix. Pendant qu'on règle les détails. Ça te plaît ce genre de truc, non Non, merci, vraiment, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites là exactement eh, tiens, nous représentons les intérêts d'une femme de grande influence. Ouais, elle serait ravie de te voir en chair et en os pour un pot d'accueil. T'es le hors-d'oeuvre. Voilà, c'était la carotte. Bah, bon, bah alors, le bâton Eh... Eh... Mais... Ah là là, maintenant tu peux expérimenter ça dans n'importe quelle soirée, t'as pas besoin de dire oui ou non, hein, t'as pas le choix. Et donc là, les amis, on est parti dans un vrai zion. Faites attention évidemment aux piqûres, les amis, si vous sortez. Et bien, après les saints endormis, voici les saints réveillés, messieurs-dames. Ça pointe, ça pointe. <rire> YouTube, attention L'Amérique décadente Et il revient Enchaîné Pour être Jugé Jugé par vous Peuple du Kirat Hey J.K. Certains pensent que tu peux accomplir des miracles AJ C'est le moment de le prouver Regarde à tes pieds quand tu seras dans l'arène. Il y aura une lame cachée dans le sable. Si tu ne survives pas, il n'y a plus aucun espoir pour nous. Oh, j'ai. Okay. Bienvenue dans l'arène de Shalom Que est Paris Comment Aïe, aïe, aïe, quel bordel, quel bordel, quel bordel Wouhou! Elle est où la lame? Elle est où la lame? Ah, mais je laisse, c'est bon, ok. YOLA! YOLA! Wouhou! Ça dégage! Ah! Ah! Au secours! Attendez, j'ai pas d'arme. Arrête! Arrête! Ça c'est pas cool! Ça c'est pas cool! Il me faut une arme? Il me faut une arme, j'ai pas d'arme Elles sont les armes là, mais prends l'arme Oh fils de pute ouais d'accord Bon bah ben, j'ai aucune chance J'ai aucune chance, malheureusement c'est un échec C'est un échec, j'ai pas pu récupérer une arme Je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir Oh mon dieu Bon, bon. ce qui est bien c'est qu'on aura appris Quelque chose dans le scénario Par rapport à notre daron, et j'en suis absolument heureux Tyrolienne Wouhou Venez voir Couteau ah, Couteau Fais-moi la paix Je vais pas rien faire Aïe Au secours Ça dégage Ça dégage Meurs Allez S'il te plaît S'il te plaît Il faut mourir Ça y est Ça commence à suffire Voilà Non. De Foutez-moi la paix. Oh purée Yola Meurs. <rire> Soigne-toi, fils de... Meurs. Oh, je l'ai loupé. Une arme. Allez, mais prends l'arme. Oh, c'est abusé. Eh, ça... Alors, ça par contre, c'est terrible. Je m'attendais à te voir mourir plus vite. Malheureusement, nous sommes dans l'arène de Shannat et ce n'est qu'un échauffement. Les paris sont ouverts pour le troisième rang. T'inquiète, mon œuf. Voilà. Oh purée, un jaguar. Oh purée. Aïe. Oh, j'ai plus de seringue. Oh, non, non, c'est abusé. J'ai trop le seum. Y'a là. Ouh Je me suis dessus Oh my god Merde Aïe Arrête Bah Je peux rien faire en fait J'ai plus de mun, je, peux... je vois pas ce que je peux faire Bon bah voilà bonsoir Bah oui bah oui Bah oui mais c'est complètement con C'est complètement con Allez ça repart Mange bon, 4 Ouf J'ai de la chance hein Tiens, une grenade, c'est cadeau. Je me suis dessus, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous J'ai un cadeau Oh, la mêlée générale. C'est de la mêlée générale. Bah j'ai gagné J'ai gagné Oh j'ai foiré ma grenade putain Oh j'ai trop le seum Oh <rire> ah, j'ai trop le seum Ma seule chance de gagner contre le mastodonte Je l'ai déjà foutu en l'air Comme ça l'affaire est réglée Ok Non Allez, mourrez maintenant! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, on est pas bon du tout là! Attends, viens voir! Oh, il est pas mort! Incroyable! Incroyable. Oh putain trop fort. Ah oh, j'y ai pas cru Ah <rire> j'y ai pas cru Quel enfer Alors j'avais complètement oublié que ça se passerait comme ça. Marchons un peu. Vous vouliez me tuer. Mais plus maintenant. Allez-vous faire naître Stop Attendez. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Paul a enlevé ma famille. Tant qu'elle est en danger, je suis piégée. Je dois faire tout ce que Pagan me demande de faire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans Le Sentier d'Or veut la mort de Paul. Et il faut que je sauve ma famille. On peut s'entraider. Comment Tu sais, je peux t'amener jusqu'à lui. pas trop arrêter yogi. Ils sont manipulés, comme toi et moi. Bah, j'avais complètement. Et eh, voyez quand j'étais enfant. Ouais les gars. Bah c'est moi les gars. Arène, l'arène de Sanat. Ah purée ben bah voilà on était dans le. C'est bien l'arène de Sanat qu'on était justement il n'y a pas longtemps. Dans lavant dernier épisode euh, C'est marrant quoi Quand j'étais vraiment enfant je ne comprenais rien Ah d'où les cadavres ok <rire> C'est horrible ils jettent les cadavres <rire> C'est pas marrant Ok donc en fait ah, quand j'étais jeune je ne comprenais rien au scénario En fait ouais non c'est pas du tout des missions secondaires euh, Qui n'ont pas de lien avec euh, le scénario principal Bien au contraire C'est absolument lié euh, au scénario principal Et on comprend mieux maintenant pourquoi notre père a été assassiné notre père a été assassiné parce que, ok, euh, il avait créé justement le sentier d'or, etc. Mais après, il l'a abandonné. Il est parti aux états unis euh, euh, pour et puis il a laissé son pays dans, dans le caca, quoi. Euh, globalement. Euh, D'accord. Assez intéressant. Alors, je pourrais retourner voir... Euh, je vais retourner à la propriété. Je vais retourner voir euh, Yogi et Regi et puis je vais leur casser la gueule. Euh, sur le chemin, il y a un petit avion-hélicoptère, là. Je vais leur casser la gueule parce qu'ils m'ont quand même euh, mis dans un sacré bourbier. Tout simplement. Hein Donc on va y aller, on va en découdant. J'aimerais te faire faire le tour du propriétaire un jour. En ce moment même, je contemple toute la richesse du kirat. Médaillon d'or, statues en ivoire, sculptures de jade, tous ces magnifiques bibelots. Bon, en même temps, j'ai essayé de vendre tout ce que je pouvais à l'ouest. Et tout ce que je n'ai pas pu vendre, je l'ai fondu pour en faire quelque chose d'un peu plus contemporain. Le sentier d'or dit que j'ai pillé cette richesse, mais je n'ai rien fait de tel. Et ils se sont eux-mêmes volés en ne faisant rien d'utile avec tout ça. Il y a là une leçon pour toi, AJ. Les gens sont hypocrites. ils veulent tous quelqu'un à blâmer pour leur vie de merde. Et ils ne veulent jamais accepter leur part de responsabilité. La prochaine fois qu'ils pleurnichent pour la construction d'écoles ou de cliniques, rappelle-toi qu'ils ont caché toute leur fortune dans de vieux monastères poussiéreux pendant des siècles. Alors Pagan a toujours eu des choses... Enfin il a toujours dit des choses vraies Ça c'est vrai que Far Cry à ce niveau là Ils ont toujours aimé en fait que l'antagoniste Dise des choses réelles Et c'est assez impressionnant euh, Ah ça a l'air d'être une grotte Ça a l'air d'être une grotte ici euh, J'aimerais bien y aller J'aimerais bien y aller Hop là Tant qu'on y est Hop magnifique qu'est-ce qu'on a là Aha Ah ah Ah c'est gênant. Qu'est-ce qu qu'on a là Oh merde, une ruche d'abeilles. Alors, ok, Pêcher de yashini Hop, on récupère plein de choses. Sympa ça. Sympa. Par contre, ouais, je m'attendais pas à ce bourbier quoi, dans l'arène et tout. J'avais complètement zappé cette phase. Euh... Ah, ça me fait kiffer quand même les nichons. Hein. <rire> Alors, euh, ceci étant dit, ceci étant fait, on fait tourner euh, les serviettes. Hop. Et puis, euh, et puis ça repart Ça repart directement chez Yogi et Reggie. Euh, bon on va quand même reprendre l'hélicoptère Parce que compliqué Compliqué l'ascension Donc autant en profiter J'aurais pu faire ça plus simplement parce que là du coup je me retrouve dans une galère oh, Un ours Normalement si on ignore Il me fera rien Voilà ce qu'on m'a toujours appris Ignorer les, les méchants Voilà tu vois il m'attaque pas Allez ça part directement J'espère que vous kiffez jusqu'ici cet épisode Très intéressant tout ce qui se passe Très intéressant bien sûr Très jolie cascade Et hop De retour à la maison Hop. Bon ils ont pas intérêt à me remettre une picouse, hein, Parce que là ça va chier hein. Je suis vivant C'est ce connard Attends mon pote Je sais bien que veux à Donald pour ce qu'il a fait mais... Dans la merde quoi Et c'est Yogi connard Je vais quand même vous flinguer Hé hey, Écoute Je t'en veux pas d'avoir envie de t'essouder, Reggie Ouais On est... trop décoincés coincés dans ce putain de pays, comme toi ils ont pris nos passeports, et ils nous obligent à baiser des mecs Comme toi Et on peut pas retourner en Inde après cette histoire, avec la vache. Les vaches. Ouais, les vaches. Un tas de vaches. T'as vu Un million de vues sur YouTube, déjà Oh Ouais, c'était... Écoute, écoute, on... On croyait que Noor voulait te parler. Mais on pensait pas qu'elle allait te balancer un poil dans la l'arène. Mais si, arrête, de même parier contre lui. C'était pour une question purement technique. Je, je voulais optimiser mes gains, vieille paterne. Euh, ça veut dire, pote. Moi, par contre, j'ai jamais douté. J'ai parié sur toi, mec. Regarde. Je suis tout à fait disposé à partager. Euh. 60-40. 40-60 30-70. – Ok, t'as qu'à tout prendre. Tu le mérites. – Tu t'es quand même battu, la Zigounette, à l'air. – Ouais Ah, c'était impressionnant !– Quoi, sa Zigounette ?– Sa façon de se battre, crétin est un... Comme d'un Gladiator !– Ouais, je dirais plutôt 300. – Tirez-vous d'ici, tirez-vous de ma maison. C'est moi qui la reprends. Et si vous cherchez encore à me baiser... – On bute Donald. – C'est Yogi. – Un joint ?– Dehors. – Ok. Euh, – laisse-nous juste prendre nos affaires. – Ouais. On squattait. – C'est un peu le bordel. Mais d'abord... Hein. Qu'est-ce qu'il y avait ici Un de ces tanks Bien vu, petit malin. Il s'est passé quoi Alors ça, c'est une histoire de malade Ouais Drogue, intrigue, danger, tout y est S'il te plaît, donne-moi les versions courtes. Bien, version courte. Nous venions d'arriver... au Kirat. On débarquait, si on peut dire. Ouais, et on avait hâte de tester l'horticulture locale. Carrément. On n'a pas été déçus. Non, pas le moins du monde. Et tout ça grâce à un, un vieux gourou super sympa qui nous a complètement ouvert l'esprit. Ouais, ce jour-là, on a atteint le plus haut niveau du nirvana du shangri Quand tout a été dit, on a demandé au gourou qui le fournissait. C'est là qu'on a connu Shangri-La. Shangri-La. <rire> c'est un peu le spectre de l'ancien Kirat. L'ancien Kirat. Euh, ouais, c'est... Ça n'a jamais vraiment existé en fait comme le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger Eh <rire> hey. La version courte Hein Ouais. Okay. Euh, on y revient. Donc le gourou a dit qu'il était allé dans un lieu légendaire et qu'il y avait récolté quelques têtes. Il a pu faire tout ça grâce à un tanka mystique qui était justement accroché à ce mur. Il est où maintenant euh, un, un petit morceau... disséminé dans tout le Kirat, par bah on sait pas qui. Ouais, ouais, mais faut pas t'en faire, hein. Le Vieux nous a vendu une carte. Ah. Elle mène à une grotte pas loin d'ici. Ouais, et avec une porte... qui fait peur. Ouais, même super peur. Même si on avait voulu chasser ce dragon, on sentait bien que la porte... était pas vraiment du genre à se laisser faire. Et où est passée la carte euh, je crois me souvenir qu'on s'est roulé des joints avec, mais t'inquiète pas, hein, tu... trouveras la grotte facile. C'est à l'ouest d'ici. Ouais, ouais, et quand tu verras une porte avec une tête qui fait peur dessus C'est que tu seras arrivé Oh, et rapporte une tête ou deux, d'accord Je sais pas c'est qui qui sont les plus à l'ouest Mais c'est un truc de foufou C'est un truc de foufou Est-ce qu'on peut noter aussi la qualité Alors je sais pas Si je dis pas trop de bêtises Mais c'est moi qui viens de ramener l'hélicoptère ici Alors je sais pas si c'est un hasard Que je sois atterri là Attendez juste... Il y a un truc qui me fascine, est-ce que c'est un hasard et que il y a toujours un hélicoptère qui va spawner ici dorénavant, de la même façon que vous voyez là-bas il y a un deltaplane par exemple, là mais comme j'ai atterri ici ça me fascine parce que je me dis que si c'est pas censé spawner là naturellement, dans la cinématique ils avaient pris en compte derrière alors c'est super stylé Moi je pense qu'en vrai c'est juste un hasard Et que j'aurais pu atterrir par exemple là Tu vois si j'avais atterri là Et dans tous les cas il aurait été de retour ici Je pense Mais en tout cas c'est vraiment super sympa Et la propriété des gays là Juste ici ça fait du bien d'être de retour à la maison C'est vraiment un coin super sympa Et j'ai des souvenirs qui se débloquent là au fur et à mesure Puisque euh, sur la PS3 Quand tout était pixelisé Je m'en souviens très bien de cet endroit C'est excellent quoi Et de voir ça euh, avec une belle qualité comme ça C'est vraiment impressionnant et regardez le journal de, de Gale Je crois juste ici Voilà C'est parfait Allez les amis dans le prochain épisode On va du coup se rendre à l'objectif Qui est à même pas un kilomètre d'ici On va rentrer dans la fameuse grotte dont me parlent ces deux euh, Ciboulots euh, dégénérés euh, Dégénérés du ciboulot plutôt Aurais-je dit N'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu Si cette vue vous plaît également Et on se retrouve demain à 16h pour la suite de cette incroyable aventure C'était Mkolo on prendra le deltaplan Plein de bisous Ciao tout le monde 快快 <gasps>